Bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais, tranquille, on a pu assister au retour flamboyant de Lionel Messi. Et oui, après avoir absolument tout remporté, il continue à venir du haut de ses 35 ans, à nous mettre des buts dont lui seul a le secret, nous faire des passes, des visions de jeu que lui seul a le secret. Mesdames et messieurs, je tiens à faire mon mea culpa à Lionel Messi. J'ai trop mal parlé. J'ai dit que c'était un petit nain. Qu'on devait pas l'appeler Messi, mais Messus. Que lorsque, en 2018, Kylian Mbappé lui a montré son talent, il est parti s'enterrer. Que lorsque Kylian Mbappé lui a montré en, en, en quart de finale de, de Ligue des Champions, il est parti s'enterrer. Maintenant qu'il a remporté la Coupe du Monde, il lui manque plus rien à son palmarès mais il continue à venir et nous montrer à quel point il maîtrise le football. Oh là là, comment j'ai pu être aveugle Comment j'ai pu mal parler Lionel Messi fait partie des meilleurs joueurs de tous les temps de ce sport. On a pu voir Pelé, Maradona qui nous ont quittés, paix à leurs âmes. Ronaldinho, Zinedine Zidane, CR7. Au-dessus de tout ça, mesdames et messieurs, on a Lionel Messi. Il a tout remporté. Qu'est-ce que vous voulez Oh là là là là Il vient contre Angers. Hein Il leur montre que lui, c'est un joueur interplanétaire. Hein Il a mis des passes là-bas des passes à gauche, des passes à droite. Ça va n'importe où. Même nous, on est choqués. Même les joueurs, quand ils reçoivent le ballon, ils sont choqués. Tout le monde aime lui donner la balle. Quand le, les buts sont vides et qu'il y a Messi qui arrive, tu lui donnes le ballon. C'est normal. Je comprends, Iniesta et Xavi, comment ils ont été au service de Messi. Vous avez vu comment ils étaient, ils étaient au service de Lionel Messi Parce qu'ils respire le football. Tu vois pas comment Bernat n'arrête pas de le rechercher les Neymar, le... oh là là, Neymar aussi, je tiens à dire qu'il a un niveau absolument euh, sexy euh, depuis le début de cette saison. Franchement, je n'arrive pas à comprendre euh, qu'est-ce qu'il cherche, s'il cherche à nous séduire et à nous donner des rendez-vous ou bien il cherche à faire du football. Je n'arrive pas à comprendre, il fait les passes mon job, il... <rire> il fait les contrôles. Je me demande, est-ce que Neymar, il veut pas mon numéro hein Qu'est-ce qui t'arrive tu dribbles comme ça. Nous, on... Non, non, mais et en plus de ça, mesdames et messieurs, sachez que l'équipe que vous venez de voir, il y a du grand remaniement. Fabien Ruiz n'a rien à faire là. Ce joueur lambda qui nous a menti, un escroc, arnaqueur. Le mec, il joue à Naples. Hein? Il joue comme un ouf. On lui fait des vidéos, highlight. Nous, on pense que Fabien Ruiz, il est incroyable. Dès qu'il arrive au Paris Saint-Germain. Il commence à réserver des restaurants. Hein il va manger à la Tour Eiffel. Il fait des photos. Là, il, il dit, attends, mais Fabian, tu sais que tu es venu dans un projet sportif qui est là pour marquer l'histoire Tu n'es pas là pour venir faire des photos ou aller au restaurant. Donc déjà, on tient à te dire qu'il y a des jeunes qui sont là, prêts à prendre ta place. On a pu voir que le petit Emery, là. Oh là là Chouuuu! 16 ans! Et tu joues comme ça! Alors, lui? alors, toi, on sait pas comment, en 16 piges, t'as pu apprendre le football comme ça? Hein? Autant de professionnalisme! En seulement 16 ans de football! Attends, en plus 16 ans! Attends, ça veut dire qu'il a, t'as commencé à marcher à quel âge, là? Hein? T'as commencé à marcher à 2, 3 ans? 4 ans? Ça veut dire que quoi? T'as commencé à jouer au football à 5 ans? Ça fait 10 ans que tu joues au foot et tu joues comme ça Hein Qu'est-ce que tu vas nous faire là dans 2-3 ans Alors là, toi, sache que je suis absolument in love de comment tu joues. Oh là là là là Sachez que les petits là qui sont au Paris Saint-Germain, c'est vrai, par le passé, ils ont été un petit peu négligés. Euh, maintenant, j'ai l'impression qu'il y a un changement. Et ça, nous tenons à remercier Christophe Galtier. Il a fallu qu'on nous mette un entraîneur français pour que les jeunes français issus du centre de formation puissent briller. En tout cas, Angers, on vous a mangé euh, alors qu'on n'avait pas tellement faim. Euh, Je ne sais pas si vous avez vu le match. Euh, C'était un match plutôt calme de la part des Parisiens. Surtout que Kylian Mbappé et Hakimi ne sont pas là. Oui, comme vous avez pu le constater, Kylian Mbappé est surtout euh, dans des affaires... Euh, euh, où il est vraiment très engagé, et on va pas se mentir, il a eu raison d'ouvrir sa bouche concernant le président de la Fédération Française de Football qui a été littéralement démis de ses fonctions. Oh là là, franchement, non, non, Kix, non, Kix, non, toi là, <rire> ouais, bon.